Euh, d'abord, bonjour à, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté d'être avec nous euh, aujourd'hui pour qu'on vous partage euh, des informations sur cet outil qui est très, très important, comme vous allez le voir, euh, déjà en temps normal, mais aussi en période, de, en période de crise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Valérie Pichot, je suis la directrice du service de développement local et régional à la MRC de Matawinie. L'objectif de, de, du service... Euh, que je dirige, et d'aider et d'accompagner les entreprises pour favoriser le développement économique et social au niveau du territoire. Alors, vous vous en doutez, avec la pandémie qui nous est tombée dessus, nous avons dû réorganiser toute notre activité de manière à accompagner le mieux que nous pouvons, pouvions les entreprises. Et donc, vous voyez que on a déjà entrepris un certain nombre d'actions. Tout d'abord, pour les entreprises qui avaient un prêt avec la MRC, on appelle les prêts li, on a proposé des moratoires de paiement de trois mois, puis de six mois. Il y a un autre élément que nous faisons à tous les jours, c'est que nous suivons l'actualité en direct et donc nous publions une mise à jour des informations sur la page Facebook de la MRC vous donne donc en temps réel euh, toutes les mesures d'aide gouvernementale auxquelles vous pouvez postuler. Donc c'est très très important pour vous de bien suivre cette actualité puisque ben, on voit il euh, y a des mesures qui, euh, qui évoluent, euh, qui évoluent en, fonction des, euh, en fonction des demandes, par exemple le fonds d'aide d'urgence. Euh, par exemple, excusez-moi, le, le, le, le programme Pacte qui a, euh, qui a évolué, la subvention salariale d'urgence aussi qui a évolué. Au départ, fallait que la masse salariale soit de un minimum de 50 000 dollars, maintenant c'est 30 000, etc. etc. Donc, euh, euh, tout ça pour vous dire que euh, cette actualité elle est très importante euh, pour vous. Et donc, je vous encourage vraiment à la suivre au travers de notre, page, de notre page Facebook qui vous donne tous les liens avec les ministères pour avoir de plus amples informations. Une autre chose que nous publions sur la page Facebook, c'est la liste des organismes communautaires qui sont en activité sur le territoire, ce qui là aussi peut être important par rapport à vos, par rapport à vos employés ou même par rapport euh, à vous même euh, et enfin donc euh, nous gérons aussi pour euh, le compte du ministère l'aide d'urgence aux euh, petites et moyennes entreprises donc euh, on a fait deux webinaires la semaine dernière pour expliquer ce qu'est cette euh, aide d'urgence en fait, c'est un prêt avec un taux quand même assez préférentiel de 3% euh, pour lesquels euh, on peut ou ne pas d'ailleurs demander euh, des garanties en fonction de la solidité de votre dossier donc euh, si vous avez des questions sur le prêt d'urgence, vous pouvez les poser euh, ultérieurement. Et puis, pour, pour terminer aussi, on a, on a publié un document sur le, comment bien gérer la crise et comment sortir de la crise, euh, le plan de contingence, dans lequel on parle du budget, euh, du budget de caisse. Et c'est la raison pour laquelle euh, je me suis dit que ce serait intéressant au vu de toutes les questions que nous avions, de pouvoir vous donner peut-être de plus amples informations sur, cette, sur ce concept de budget de caisse, qui est certainement très familier pour un grand nombre d'entre vous, mais peut-être que pour d'autres, un peu moins, parce que quand les affaires vont bien, c'est peut-être des choses qu'on regarde, qu regarde moins. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Nassirou, qui est une personne qui s'occupe, de tout l'aspect financier, qui est un expert en finance, de revenir sur le concept du budget de caisse. Alors Avant de lui donner la parole, simplement pour vous dire qu'il va y avoir une présentation descendante où il va vous expliquer le concept du budget de caisse. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et là, je vous engage à utiliser le clavardage donc, on regardera à la, fin du, à la fin de sa présentation toutes les questions. On les repassera une à une. Et puis, il aura l'opportunité de, euh, de vous répondre. Alors, vous voyez à l'écran s'afficher les personnes qui sont euh, dans le service de développement local et régional, qui est l'ancien euh, CLD, pour ceux qui, euh, qui connaissent. Donc, euh, Nassirou, euh, qui va nous faire la présentation sur le budget de caisse. Il y a également Marie-Andrée Alari Commissaire au développement touristique, Je sais qu'elle est très connue puisque ça fait longtemps qu'elle œuvre en Matawini et il y a des entreprises touristiques qui sont avec nous cet après-midi. Vanessa Munoz qui s'occupe du développement local et social, Marie-Christine Fournier qui est présente avec nous cet après-midi, qui travaille aussi sur le comment dire, qui travaille aussi sur la politique aux aînés. Lucie Didier spécialisée dans le, les organismes communautaires et le développement communautaire, et Patricia Degré qui est l'assistante du service. Alors, ces, pré ces préliminaires étant faits, si est-ce que vous avez des questions dans un premier temps ou, ou, ou pas Avant que je laisse la parole à euh, Nassirou. Je ne vois rien s'afficher à l'écran. Bon, ben, Nassirou, je te propose, de, je te propose de, de, de commencer ton exposé. Et puis, s'il y a des questions, ben, je les prendrai. Vous avez vu que le webinaire est enregistré. C'est simplement pour, je dirais, les faciliter ceux qui n'ont pas pu le suivre de pouvoir le, de pouvoir le réécouter ultérieurement. Nassirou, c'est à toi. Ok. Bon, merci à tous là de, de votre disponibilité pour assister à cette rencontre, ce webinaire là, qui est une rencontre d'échange avec, avec vous autres sur le budget des caisses. Donc moi, en tant que conseiller aux entreprises, j'ai quand même une pensée particulière à la communauté d'affaires de la Matawini qui vivent ces moments avec la fermeture temporaire de, de vos commerces de manière générale. Comme l'a bien si bien expliqué Valérie, la MRC Matawini, à travers son service de développement régional, euh, demeure disponible pour vous accompagner dans votre démarche de relance. Donc, comme on l'essaie, bientôt, dans un avenir très proche, il y aura éventuellement un déconfinement euh, progressif, comme l'a expliqué le, le premier ministre. Donc, en ce sens, le budget des caisses ou des trésoreries deviendra un outil fondamental pour tout entrepreneur ou gestionnaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le budget des caisses ou le budget de trésorerie, il dresse de manière générale un portrait de, un portrait de mouvement d'entrée de, et de sortie de fonds d'une entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il permet aux promoteurs de projets d'identifier à quel moment une entreprise devrait avoir un excédent de liquidité ou un déficit de liquidité. Donc, c'est un document qui va être, qui est généralement demandé en cas, en cas de besoin de financement externe par, par des investisseurs. Ça peut être une institution financière, ça peut être un organisme de développement comme nous autres, puisqu'il nous permet de, de définir activité avec, les activités futures de l'entreprise pour savoir si elle est à mesure de rembourser les prêts, mais aussi de la survie de l'entreprise de manière générale C'est en ce sens, il devient pour nous autres et pour les promoteurs aussi un outil de prise de décision de manière générale donc, euh, donc de, les éléments du Nassirou, euh, excuse-moi il y a une, une personne qui attend en salle d'attente ok, donc je dois l'accepter s'il te plaît okay. excuse excusez-moi de vous interrompre mais pas de problème. Ok. C'est fait? Merci. Oui. Donc, la, la nomenclature générale d'un budget des caisses, là, il est divisé en trois grandes parties. Donc, euh, la première partie, c'est les encaissements. Donc, les encaissements, dépendamment de quel genre de, de budget des caisses vous avez, ça veut dire rentrée de fonds, ça peut dire aussi recette. Donc, euh, vous allez voir, dépendamment des budgets, des, budget, des ce que vous avez, mais les trois items signifient la même chose. Donc, c'est ah, un encaissement, rentrée de fonds ou recettes. Donc, c'est des entrées de fonds ou des flux financiers prévus pour la période déterminée. Le prévu est important dans ce sens où ça correspond à la période bien déterminée. Donc, entre-temps, vous pouvez avoir des, des ventes au comptant des comptes clients, que ce soit à échéance 30 jours, 60 jours ou 90 jours, et des subventions. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il faut distinguer ce que c'est qu un revenu et un encaissement. Par exemple, une vente à crédit de manière générale qui s'est faite pour 30 jours. Nous sommes au mois d'avril, aussi longtemps le montant n'a pas été encaissé, vous ne pouvez pas mettre... Et le mois d'avril ne peut pas supporter la vente. Donc, ça veut dire que l'encaissement ne se fera que 30 jours après. Donc, c'est l'exemple. Et une vente à crédit, ce n'est pas un encaissement, c'est un revenu. Donc, il faut faire la distinction de ça. Dans la comptabilité, quand il y a une vente qui est faite à crédit, on débite le compte-vente qui par lui, il est lié de manière générale à l'état des résultats et vous créditez votre... Euh, vous, vous, vous débitez votre compte client. Maintenant, une fois que le client aurait payé, là, en ce moment, c'est l'argent, ça rentre dans la caisse ou dans la banque. Donc, c'est en ce moment qu'on pourrait mettre ce montant spécifique dans les encaissements. Mais on va voir ça dans la partie exemple un peu plus long, un peu plus tard. Ensuite... Je... Oh, ok. <rire> ensuite vous avez vous avez le décaissement donc le décaissement c'est la sortie de flux financier prévue à la période bien déterminée donc vous avez le compte fournisseur vous avez les paiements récurrents qui sont liés à l'exploitation de l'entreprise et aussi des remboursements qui eux euh, devraient se faire très souvent euh, dans ce cas spécifique vous avez par exemple l'achat d'une marchandise l'achat d'une marchandise euh, aussi a le à, à le euh, le même dispositif de, de règlement comme euh, l'encaissement. Par exemple, quand vous achetez quand vous achetez une marchandise, en ce moment aussi longtemps le décaissement n'est pas fait, le mois qui le supporte doit être le mois où il a où le montant a été réellement décaissé. Donc euh, là aussi, on va voir ça dans dans l'exemple plus bas. Bon, je vais. Il y a quelqu'un qui est arrivé, je vais accepter. Oui. <rire> ok. Voilà. Ensuite, vous avez la, la, la, la différence entre l'encaissement et le décaissement nous donne le solde de trésorerie. Donc, si l'encaissement est supérieur au décaissement, en ce moment, on a un excédent de liquidité. Donc, pour certaines entreprises, c'est le moment de faire, des, de, de faire certains investissements ou de faire des placements qui vont rapporter de l'argent à l'entreprise. Si l'encaissement est inférieur au décaissement, en ce moment, il y a un, il y a le, la trésorerie est négative. Il faut chercher un financement externe. En ce moment, ça peut être une marge de crédit, ça peut être euh, euh, un emprunt, pour permettre à l'entreprise de faire face à ce problème de trésorerie. Donc en ce moment, vous pouvez contacter la MRC en ce moment avec l'aide d'urgence pour essayer de faire face à cette situation temporelle par rapport à, à, à votre trésorerie. De manière générale, ici vous avez un exemple de la BDC, de comment... Euh, un budget des caisses pouvait être élaboré. Ce qu'il faut comprendre, l'élaboration d'un budget des caisses, elle peut se faire sur une base hebdomadaire, sur une base mensuelle ou une base trimestrielle. Mais l'élément le plus important, c'est de, de savoir euh, la détermination de la base de subdivision d'un budget des caisses dépend de deux éléments. Un, le premier élément. C'est la confiance du promoteur dans, dans, dans ses prévisions. Et le deuxième élément, c'est la synchronisation des entrées et des sorties de fonds de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Si le, le promoteur, puisqu'il a beaucoup d'expérience pour avoir euh, continué l'entreprise, ça veut dire lui, il peut se baser sur, euh, sur, une prévision, sur un budget de caisse à, à court terme. Mais plus les entrées de fonds et les sorties de fonds sont moins synchronisées, il est conseillé de partir sur une base, euh, sur une base de temps très courte. Ça veut dire maximum un mois. Donc, ça veut dire le budget des caisses sur une base de trimestrielle. On perd la pertinence de l'information financière. C'est ça aussi les éléments qu'on doit prendre en considération pour bâtir son, son budget des caisses. Quelqu'un qui est là, je vais je venir euh, dire que un, un, j'ai une expression là qui me vient en tête euh, sur euh, pourquoi est-ce qu'il faut le faire aussi souvent et aussi régulièrement en période de crise. Il y a des, des experts qui euh, disent que le budget de caisse ou votre trésorerie c'est est un, un peu comparable à la jauge de votre moteur, de, la jauge essence de votre moteur quand vous conduisez. Euh, c'est-à-dire que, est-ce que vous allez tomber en panne d'essence ou est-ce que la station-service prochaine, vous allez réussir à l'atteindre ou pas Donc, c'est en ça où cette notion de, de budget de caisse à faire régulièrement est importante par rapport à l'état financier dans sa globalité. Nassirou, si tu veux compléter. Oui. Donc, parce que perdu le, je ne sais pas si j'ai perdu, je ne sais pas si vous… Donc, c'est donc pour cela, il est important quand même de, de la faire. C'est une base, une base euh, courte pour, pour tirer le maximum d'informations. Donc, euh, c'est ça l'avantage de faire le budget des caisses. Maintenant, pour l'élaboration du budget des caisses. Donc, l'élaboration du budget des caisses, surtout en moment de crise ou d'incertitude économique, il faut... Et ça... ça, ça on doit prendre en considération beaucoup d'éléments. Donc, la manière la plus appropriée pour le faire, c'est une fois que vous avez votre budget de caisse, c'est détailler d'abord les, les dépenses, en commençant par les, les charges fixes. Puisque les charges fixes, ce sont des charges, quel qu'en soit le niveau de votre activité, elles ne changent, elles, elles, elles, elles ne changent pas. Donc, en ce moment, vous, vous pointez... Les charges fixes qui sont dans la partie des caissements. Mais on va voir un exemple plus tard. Ensuite, en deuxième position, c'est de très souvent dans les grandes entreprises, le budget des caisses se fait en collaboration du service de finance et le marketing qui, qui se mettent ensemble. Mais dans des petites entreprises, les promoteurs portent toutes les casquettes Ils sont, euh, service marketing, service finance, tous ces éléments. Donc maintenant, une fois que les charges, la partie des charges fixes est complétée, maintenant, on part du côté des prévisions de vente, puisque les prévisions de vente ont une corrélation avec les charges variables. Plus pour savoir exactement quelle proportion d'achat devrait être, de, devra être faite pour amener tel ou tel revenu. Bon, J'ai assez que quelqu'un, Valérie, qui s'en vient. Vas-y. <rire> donc ça c'est le deuxième élément et puis le troisième élément c'est de surveiller de manière générale puisque maintenant on est en période de crise il y a beaucoup de, de, de mesures d'atténuation ou les mesures gouvernementales qui permettent à une entreprise d'aller soit trouver de l'aide gouvernementale ou aller chercher des crédits d'impôt ou des subventions qui sont liées ou, ou certains incitatifs qui financent, qui permettent à une entreprise euh, d'alléger son fardeau son financier. Donc, euh, je vais peut-être aller directement au budget des caisses. Comme ça, on va le voir de la manière dont il est matérialisé. Je ne sais pas si vous l'avez à l'écran. Là, Nassirou, on a la diapositive. Voilà, là, on l'a. C'est correct. Oui, là, c'est correct. Si tu peux le mettre peut-être en plus grand, ce serait, ce serait idéal. Ok. Je vais juste. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous Bon, pour ceux qui ne pas, est-ce que vous pouvez le dire Vous le voyez, le budget des caisses? Oui, on le voit. OK. Oui. Ok. Donc, le budget des caisses se présente comme suit. Donc, vous avez la première partie qui concerne les encaissements, elle, elle est là. Donc, c'est la première partie qui concerne les encaissements. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être encaissement entrée de fonds, recettes, c'est les mêmes termes. Ensuite, la deuxième partie, elle, elle concerne les déboursés. Donc euh, juste ici, donc c'est débourser sortie de fonds ou sortie de fonds ou décaissement, c'est les mêmes terme Ensuite, vous avez la partie qui concerne le, les trésors, le, le solde. Donc, euh, le, le, le, le, qui concerne le solde, ça veut dire c'est la différence entre l'encaissement et le décaissement. Donc très souvent ce qui est conseillé quand vous, quand vous venez remplir votre budget de caisse on se met dans la partie décaissement. on choisit de manière générale les charges fixes de l'entreprise, par exemple très souvent le loyer, vous avez aussi les assurances et dans une autre mesure les salaires si toutefois euh, les, les salaires puisque si vous avez quelqu'un qui est permanent dans l'entreprise donc lui les salaires administratifs aussi ça ne varie pas Ensuite, on remonte au niveau des encaissements. Au niveau des encaissements, c'est de prévoir. Si on fait une vente comptant, ici on a du 1er janvier au. au euh, du 1er janvier au 31, donc 12 mois pour le budget des caisses. Donc, si vos ventes sont contents, on vous fait des ventes comptantes, ça veut dire en ce moment, vous pouvez faire les enregistrements pour les ventes comptantes. Donc ça, les. Pour les ventes comptantes, ça veut dire que par exemple, à la fin du euh, mois de janvier, vous vendez pour, pour 10 000 dollars, donc 10 000 dollars comptant. Donc, ça, c'est la vente comptant. Maintenant, si vous faites une vente 30 jours, la vente 30 jours qui est par exemple de 10 000 dollars, donc les 10 000 dollars ne seront pas dans la partie janvier, ça serait dans février. Pourquoi Puisqu'on va aller chercher le montant, ne serait réglé que. 30 jours après, donc qui serait 10 000 ici. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, bon, maintenant, si c'est 60 jours, ça serait deux mois plus tard. Si c'est 90 jours, trois mois plus tard aussi. C'est qu'à chaque période, elle prend en considération que l'encaissement prévu pour le mois. C'est ça qui est important à retenir ici. Donc, très souvent, ce qu'on conseille aussi aux entreprises, c'est d'avoir une, une politique de recouvrement qui permet à l'entreprise d'alléger les finances de l'entreprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous faites une vente de 30 jours et que vous négociez à avoir ça, le montant dans les 15 jours, ça veut dire que le montant pouvait être dans la partie janvier. Ce qui permet d'avoir de dégager des liquidités pour l'entreprise ensuite maintenant en essayant de remplir votre budget des caisses il faut prendre en considération l'encaisse de débit l'encaisse de débit ça doit, ça doit être ici à la ligne 53 l'encaisse de débit si vous êtes une entreprise existante vous l'avez toujours dans vos intérimaires la, le, votre dernier intérimaire Ici, par exemple, nous sommes de janvier à nous sommes de janvier à décembre. Dans votre intérimaire de décembre de l'année passée, dans la case encaisse, vous avez encaisse à la fin. C'est ce montant que vous reporterez ici au niveau encaisse de débit. Donc ici à la ligne 53, là où je pointe mon mon curseur. Donc je ne sais pas si c'est 5000, vous pouvez mettre 5000 par là. Est-ce que ça va? Ensuite. Maintenant, pour ce qui concerne les achats, si vous faites des achats spécifiques à une période donnée, par exemple, les achats de marchandises qui devront être déboursés au mois de, par exemple, 30 jours après, c'est-à-dire le déboursement ne se fera qu'au moment où, où l'argent sort effectivement du compte de l'entreprise. Donc, plus on négocie des, des, des délais fournisseurs plus longs, Mieux c'est pour l'entreprise pour lui permet pour permettre à l'entreprise de dégager des liquidités de, de trésorerie. So donc maintenant dépendamment aussi du cycle d'activité de l'entreprise donc par exemple pour les ventes comptant on va continuer ici donc vous avez les montants concernant les ventes ensuite pour, pour ce qui concerne, ça peut être si au courant de l'année, au courant de la même année, vous avez par exemple une subvention ou un prêt, donc vous pouvez jouer ici avec les, le, avec les, les, les différents items. Donc ça peut être, euh, ça, vous pouvez ajouter d'autres lignes supplémentaires, donc pour par exemple aide gouvernementale ou crédit, tout ça vous pouvez jouer de manière générale dans le budget des caisses. Et à la fin, plus vous remplissez votre budget des caisses, donc le, le, vous, vous avez à l'encaisse la, à la euh, de fin, si c'est positif, ça veut dire que l'entreprise dégage, euh, dégage un excédent de liquidité. Si c'est négatif, ça veut dire qu'en ce moment, l'entreprise a besoin d'une solution externe pour pallier à ce manque de liquidité qui peut être soit une marge de crédit ou un financement. Donc on va faire peut-être un exercice ensemble. Donc ici vous avez par exemple une vente... Ah, ah, ah, Nassirou, excuse-moi, avant qu'on fasse l'exercice, il y a oui. deux, trois questions qui je pense sont intéressantes à répondre okay. maintenant. Euh, tout d'abord, comment est-ce que tu traites les ventes, les taxes encaissées sur les ventes et les taxes payées sur les dépenses ben, Puisque là, Maintenant, pour ce qui concerne les taxes, donc ça veut dire qu'à un certain moment, si vous avez des taxes à, entre les taxes à collecter, la différence à payer à l'État, donc ça veut dire en ce moment, pour les taxes, à un moment donné, vous avez ce qu'ils appellent des comptes que vous devrez payer. Donc, ça veut dire que dès que ça va, en ce moment, vous pouvez ajouter une ligne. En fait, là, ce n'est pas euh, les la liste n'est pas exhaustive donc ça veut dire que vous pouvez ajouter une nouvelle, par exemple, insertion ici et ajouter des oui. taxes qui sont peut-être des accounts que vous payez à l'État, mais la, la différence des accounts euh, euh, l'account se fait à deux moments, soit trimestriel. c'est peut-être oui. pas par mois c'est trimestriel que vous payez donc ça veut dire oui. ajouter, je ne sais pas un compte pré prévisionnel donc là, là où vous, vous les payez en ce moment à ce niveau si vous avez des crédits d'impôt que vous recevez de l'État, vous pouvez aussi venir les mettre au, au moment où l'entreprise les a reçus. Si c'est au mois de janvier, c'est le moment où l'argent est rentré automatiquement dans le corps de l'entreprise. Puisque c'est pour ça en fait, que c'est des sorties ou entrées de fonds prévus pour la période. Là, c'est très important aussi. Tout, voilà, en fait, c'est pour euh, abonder dans ton sens, c'est tous les éléments financiers Liquidité de rentrée ou de sortie d'argent telle que vous les connaissez aujourd'hui et telle que vous les projetez. C'est-à-dire oui. que vous savez que dans trois mois, parce que là il y a des moratoires, vous allez devoir payer X dollars sur les taxes, mettez-le dans le tableau parce que vous vous doutez bien que si vous reprenez l'image de la jauge à essence, c'est comme si vous ponctionnez 10 litres dans votre réservoir. Et si vous n'avez pas rentré d'argent, ben forcément, le réservoir ne va pas être à la même, à la même, au même niveau. Donc, le, le, le concept du budget de caisse, c'est ça, en fait. C'est de voir exactement, à la semaine, à la semaine, où est-ce que vous en êtes. De même pour si vous avez des, un moratoire ou un, par rapport à votre hypothèque. Là, aujourd'hui, vous ne le payez pas. Mais peut-être que dans trois mois, vous aurez à le payer. Vous avez, vous avez fait des accords avec éventuellement avec vos fournisseurs pour les payer plus tard. Euh, là aussi, à partir de quand vous allez devoir le, le payer euh, Est-ce que vous avez négocié, euh, comment dire, ce que vous avez négocié que ça serait euh, sans, sans charge euh, ou pas Donc, tout, tout ce que vous savez être comme éventuelle rentrée ou sortie d'argent doivent être, doivent être mis dans ce, de, dans ce tableau. Par rapport, à, par rapport à ça, il y a aussi une question, est-ce que ce sont des ventes réelles ou des ventes approximatives Nathéo, je vais vous parler, puis après je reviendrai. Vas-y. Ok. Bon, pour ce qui concerne le budget des caisses, si vous faites des... Parce que, parce que maintenant, ça vous, ça vous appartient de faire... Il y a des prévisions qui devraient être faites. Donc, puisque les prévisionnels. Donc c'est des... De toute façon, pour l'inscrire dans le budget des caisses, ça prend les ventes réelles. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un budget des caisses dans la mesure où il reste prévisionnel et que, le, et que le, au moment opportun, vous avez la vente réelle. Donc, ça, sûrement, il, va suivre, il devrait suivre une correction pour déterminer la différence que vous avez de trésorerie. Exemple, on prévoit vendre, par exemple, au mois de mars, je ne sais pas, 10 000. Et que le mois de mars arrivait, les 10 000 qu'on devrait vendre, on se rend compte qu'on a vendu pour 7 000. Donc, qu'est-ce que ça engendre ça engendre, une... ça engendre un manque de liquidité de 3 000 dollars qu'en ce moment, l'entreprise devrait faire face à ce problème de liquidité. Donc, nous, on est ici dans un budget de caisse qui est prévisionnaire. Donc, pour les 12... Est ce que ça veut dire, Nassirou, que, par exemple, moi, j'ai une auberge. Aujourd'hui, elle est fermée, d'accord oui. Euh, Est-ce que dans mon budget de caisse, je dois prévoir une réouverture hypothétique et des ventes hypothétiques, par exemple sur le mois de septembre bah, bah, bah, Oui, vous pouvez, vous pouvez le prévoir, mais, mais pour ce qui concerne les prévisions, c'est pour cela les analystes qui parlent Ils disent « Bon, maintenant, reférez-vous à, à, à des spécialistes des secteurs que vous, vous allez voir quel… quel » quelle diminution ou quel impact ça aura de manière générale sur votre secteur d'activité euh, Tout à fait. Il y en a tout qui tout à fait. Mais ça, moins... ça, ça, ça signifie, parce que j'ai une question dans ce sens-là, oui. ça signifie que plus on a les chiffres justes, mieux c'est. C'est-à-dire que si on a des, des chiffres de ventes qui ont déjà eu lieu très bien, des ventes par, à crédit très bien, oui. maintenant, ça avec votre, les gens à qui vous avez vendu, qui vous payeront bien à la bonne date, parce que ça aussi, c'est à vérifier, mais par exemple, et c'est ça tout l'intérêt de ce budget de caisse pour les entreprises actuellement en période de crise, c'est qu'on a une incertitude. Et mmh. l'objectif ici, c'est de savoir combien de liquidités vous allez avoir. Donc, vous devez vous mettre, effectivement, dans une position de prévision euh, avec un scénario qui n'est pas forcément optimiste. C'est-à-dire que euh, si votre entreprise... Euh, qui est une entreprise touristique, va réouvrir, je dis n'importe quoi, au mois de juillet, par exemple, ben, vous ne ferez peut-être pas les mêmes ventes en juillet 2020 que celles que vous aviez prévues s'il n'y avait pas eu la pandémie. Parce qu'on pense qu'il va quand même y avoir une récession économique. Donc ça, je vais le mettre. D'accord Donc c'est en fait, c'est ça, le, le, je dirais, la philosophie du budget de Caisse. En fait, si vous continue, je continue. Je pose des questions au fur et à mesure. Ok, C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que pour élaborer un budget des caisses, ça prend deux éléments. La confiance du promoteur dans ses prévisions de vente parce qu'il a eu beaucoup d'expérience et aussi la synchronisation des entrées et de, et de sort, des entrées et de sorties de fonds. Ce qui fait que plus que vous avez déjà euh, un historique de votre entreprise, donc maintenant les prévisions, vous pouvez vous baser sur l'historique, mais en tenant compte de la crise que on vient à l'instant de subir. Très souvent, on conseille de faire trois scénarios donc un scénario optimiste, un scénario pessimiste et un scénario réaliste par rapport à votre secteur d'activité. Aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de de, de, de touristique, donc maintenant euh, les prévisions financières dépendra aussi du comportement individuel et collectif de la société, comment les gens vont, vont s'y prendre. Donc il y a ces éléments qu'il faut aussi prendre en, en, en considération. Ou aussi on peut dire, ok, pour que moi je sois euh, capable d'aller chercher mes prévisions, je dois peut-être faire certains aménagements dans mon entreprise. Donc en ce moment, peut-être certains éléments vont venir aussi euh, des imprévus vont venir prendre en considération le, euh, le, le budget des caisses. Par exemple, je suis un salon de coiffure où j'ai dit, OK, maintenant je dois euh, faire la distanciation sociale, 2 mètres, donc ça, me, ça va me prendre quelques aménagements. Donc ça veut dire que c'est une dépense qu'il faut prendre en considération pour qui va me permettre d'aller chercher les, mes, mes, mes, mes, mes ventes estimées estimé Sans ça, je ne serais plus à mesure de, de, de, servir, de, de, de, de, de servir ou d'être à, à mesure de produire mon, mon service ou mon bien précis. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Valérie, qui rentre Oui, euh, comment est-ce qu'on peut faire un estimé dans le cadre d'un hôtel euh, ou d'un restaurant qui, ça va dépendre de la distanciation alors moi je me permets juste de dire par exemple un, un conseil que j'ai donné à un restaurant pour la distanciation euh, ben, peut-être que si dans votre restaurant sans distanciation vous aviez la possibilité de servir 30 couverts ben, avec une distanciation de 2 mètres parce que ce qui est aujourd'hui ce qui est annoncé ben, peut-être que vous devez planifier non pas sur un service de 30 couverts mais sur 20 couverts donc, Vancouver, et puis avec, je dirais, une limitation du fait de la récession, c'est ça qui va vous permettre de faire une, comment dire, une estimation. Dans le cadre d'un hôtel, c'est pareil, Est ce qu'il faut que vous… Enfin, c'est pareil, c'est le même raisonnement. Est-ce que vous avez une clientèle internationale, oui ou non Si vous avez une clientèle internationale, je dirais qu'à court terme, je pense qu'il faut faire sans la clientèle internationale. Là, on se dit, les experts disent qu'il y aura plus un recentrage sur le local, sur le, comment dire, on va promouvoir le Québec. Euh, mais donc, euh, regardez ça. Donc, quelle était aujourd'hui votre clientèle hyper fidèle, euh, la clientèle occasionnelle euh, Et puis, c'est avec ça qu'il faut, qu faut que vous fassiez des prévisions. Euh, J'ai suivi, il n'y a, a pas longtemps, un webinaire là-dessus. Où il nous propose en fait, de segmenter la clientèle en, la, votre clientèle, votre ancienne clientèle, en trois ou en quatre, peu importe. Je dirais c'est ceux qui étaient vos fidèles, euh, ceux qui faisaient peut-être 80% de votre chiffre et qui sont vos grands fidèles. Cela, a priori, il y a le maximum de chances que vous les retrouviez plus ou moins. Mais ceux-là, ils sont, je dirais, c'est le cœur de votre métier. Après, ça veut dire qu'il va falloir faire des actions pour les conserver, ces, ces, ces, ces bons clients-là. Après, si vous avez des clients qui, venaient, euh, qui étaient très, très occasionnels, bon, ben, ceux-là, ça sera peut-être un petit peu plus difficile. Donc, vous avez un exercice à faire pour savoir très clairement combien de, combien de, de, comment est structurée votre clientèle. Euh, parce que ben, si c'est une clientèle qui est extrêmement volatile, vous aurez plus de difficultés à repartir votre business que si vous avez une clientèle déjà qui est très captive, parce que c'est euh, n'importe quoi dans un camping, euh, ben vous avez euh, 100 emplacements, puis sur ces 100 emplacements, ben vous en avez 80, ça fait 20 ans qu'ils viennent, a priori, euh, ils, de, ils devraient revenir. Donc là, vous avez, des, euh, vous avez une réflexion à faire. Et puis après, vous parlez, il y en a qui me parlent de la distanciation par rapport aux clients serveurs et servir à moins de 2 mètres oui, il va falloir essayer de trouver des, des, des, des choses pour qu'on ben, puisse servir, pour que ça puisse être respecté. Ça veut dire que vous aussi, dans votre budget de caisse, vous allez avoir sans aucun doute des frais d'investissement pour l'achat peut-être de masques, de gants, euh, de désinfection euh, de choses comme ça imaginons un comptoir pour que ben, vous puissiez servir sans que les clients et les serveurs soient touchés ou des choses comme ça tout ça c'est des éléments que vous devez, vous, devez in, vous devez intégrer dans votre budget de caisse par nations je parle ouais. de. aussi au delà des de, de, de, de, de, de ventes c'est qu'il faut aussi prendre en considération par exemple la compression de certaines charges par exemple, pour ce qui concerne la restauration, si, vous avez, si avant vous faites 50 couverts et que maintenant vous allez en faire 20 couverts, ça veut dire qu'en ce moment, peut-être le personnel pour 50 personnes ne serait pas euh, pour 50 couverts ne serait pas le même pour 20 couverts. Donc ça veut dire qu'en ce moment, au niveau de la l'achat salariale aussi ça pourrait avoir un impact en ce sens. Et aussi dans vos approvisionnements achats pour faire 50 couverts, ce n'est pas le même type d'approvisionnement qu'on aura pour faire 20 couverts. Donc, ça veut dire que les deux parties, qui sont encaissement et décaissement, vont pouvoir avoir une certaine synchronisation. C'est ce, pour cela on parle plus d'abord des charges fixes qui, elles, ne changent pas. Et puis, les charges variables, vous pouvez les ajuster aussi en fonction de vos ventes. Donc, par exemple, combien vous avez besoin, par exemple, d'achat pour faire telle vente. Donc, si vous faites de compression. Donc, ça aussi, c'est des éléments à prendre en considération. Ou maintenant, pour vous mettre aussi euh, au diapason de, de ce qui se passe, peut-être il y a la vente en ligne aussi pour faire de, de, de, de. pour emporter ou quelque chose comme ça. Donc, en ce moment, ça va vous prendre peut-être un service, euh, service euh, d'être sur le web ou quelque chose comme ça. Tous ces éléments, vous devrez les prendre en considération dans la partie. De, de, de, de, de, de, de vos décaissements à faire dans un avenir proche. est-ce que maintenant ce décaissement va avoir une influence sur la trésorerie de l'entreprise en ce moment oui, donc nous à notre niveau on peut évaluer de manière générale ce que vous avez besoin pour financer euh, votre besoin en fonds de roulement ou votre besoin financier Est-ce qu'il y a d'autres questions Valérie ou... Là, pour le moment, je n'ai pas d'autres euh, questions. Euh, S'il si y a d'autres questions, allez-y. Allez-y, c'est le, le moment. Bon, bon, écoute, je, reg, je regarde le clavardage. S'il y a des questions, je t'interpelle. Je OK. Donc, ça veut dire que vous, vous prenez la... la... Donc là, on vient de faire la différence entre une vente comptant et une vente, une vente à, à, à, à crédit. Donc nous, cet élément, pourquoi on le demande Puisqu'en ce moment, comme vous le savez, au niveau de la MRC Matawini, on a, on a un fonds d'aide d'urgence aux entreprises. Donc cet élément, il devient primordial pour nous autres car il nous permet de manière générale de, de faire un lissage pour déterminer de manière globale les prévisions financières d'une entreprise. Donc nous, on va travailler avec le promoteur en fonction des différents scénarios de l'entreprise avec une baisse d'activité. Donc puisqu'on est en période de crise, c'est quelque chose à prendre en considération. Et selon le secteur d'activité, pour bâtir de manière générale euh, votre budget de caisse qui va nous permettre d'identifier de manière globale votre besoin en financement pour, euh, pour vous accompagner de la manière optimale. Donc c'est pour cela qu'on a tenu à faire ce petit webinaire pour vous expliquer l'importance de ce budget de caisse, surtout en période de caisse et de crise, doit être un allié pour tout gestionnaire ou pour tout promoteur de projet. Est-ce que vous avez d'autres commentaires Est-ce que c'est clair ou pas Alors, il y en a qui parlent, mais il n'y a pas le son. Donc, euh, très clair, merci. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que toutes les questions qui ont été posées ont eu une réponse que vous m'entendez? Oui, Monique, vas-y. Ah oui, bonjour. Bonjour, Monique. Bonjour, moi j'ai une auberge, mais je pense que ce n'est pas très réaliste pour. Euh, on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas est-ce que ça va être juin, juillet ou. Euh, C'est difficile de, de, de mettre des montants quand on sait que ce ne sera plus du tout comme avant, ce ne sera plus du tout comme, euh, comme en 2019. Comme en, le tourisme, ça, ça allait bien pour le moment, euh, autant pour le Canada que pour le Québec que pour la mais là on est on est tout à fait. J'ai l'impression qu'on qu est tout à fait dans le trou. Je ne sais, sais même pas comment on va s'en sortir. Je, sais, je suis un petit peu. Euh, oui, oui c'est vrai. Là-dessus, je... on est d'accord. On est d'accord, Monique. Que personne personne ne détient la vérité. Personne n'a la boule de cristal. Ça, on est tout à fait d'accord. Malheureusement, et je pense que euh, on aimerait tous avoir des certitudes, et on en a aucune. Ça, c'est un, un fait, et malheureusement, il faut qu'on vive avec. Maintenant. Sur la notion de reprise, et je rebondis sur ce que disait Nassiru, par rapport à cette notion de budget de caisse qui détermine tes besoins de trésorerie, tes besoins de liquidité. Il faut faire plusieurs scénarios, c'est-à-dire que tu peux faire un scénario en te disant, ok, on va faire un scénario de de, de comment dire de best case, excusez-moi l'anglicisme, ou allez, on va faire une reprise en juin. Tu peux faire un scénario euh, euh, aller moi, mitiger ou ce ne sera que septembre tu n'auras peut-être que deux mois et puis un scénario, ce sera janvier voilà mais si tu veux, aussi bien tes rentrées que tes sorties vont être différentes parce que comme l'expliquait Nassirou tu as toute une partie de variables de, de, de, de frais variables et, hein? ça, euh, et, et, et, et ça tes frais variables ben, si tu réouvres en, en juillet en septembre ou en janvier ça ne sera pas la même chose. Ce qu'il faut que tu essayes d'arriver à déterminer, c'est la, la, la taille, je dirais, la taille de ton auberge actuelle. Euh, comment est-ce que tu peux la réaménager compte tenu des informations qu'on connaît aujourd'hui On ne connaît pas tout, mais aujourd'hui, euh, tu servais combien de couverts Tu vas pouvoir en servir combien Bientôt tu vois, c'est des, des, des choses comme ça. Et euh, oui, faut faire des, il faut faire des, des, des prévisions, il faut être inventif. Je, je comprends tout à fait à quel point c est, c est, euh, ça peut être difficile. Je, je ne, je ne minimise, minimise absolument pas ça. Mais euh, là, je dirais que cet exercice-là, pour toi, il est, il est encore… Enfin, pour ceux qui n'y voient pas bien clair, c'est encore plus important d'essayer de faire quelque chose Plutôt que de se dire, je vais attendre d'y voir un peu plus clair. Tu, tu levais la main, tu avais, avais une question. Oui, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, qu'est-ce qui est le mieux de rentrer un, un prévisionnel optimiste ou bien pessimiste si on veut être sûr d'avoir un peu de liquidité, de recevoir des liquidités tant en prêt ou en marge de crédit pour tenir jusqu'à ce que ça reparte ben, Il te faut les deux. Le... Ben, ben, Vas-y, Nassirou. Vas oui, Nassirou. Les, les deux. Moi, quand, mais moi, en tant que conseiller aux entreprises, donc, si vous... Me, si, je préfère, par exemple, avoir votre, votre scénario le plus pessimiste. Et si, après, la situation s'est arrangée plus tard, ce n'est qu'un bénéfice. Et pour vous et pour nous autres, ça permet, non seulement à votre entreprise, de pouvoir décoller. Et si vous faites un scénario euh, optimiste et qu'après, les prévisions financières ne sont pas au rendez-vous. En ce moment, ça va impéter davantage la stabilité de votre entreprise. Donc, c'est pour cela, en, en ayant un, un, un, un scénario le plus conservateur possible, ça peut permettre aussi à vous autres de voir la direction que pourrait prendre votre entreprise. Oui, parce que je pense que ce qui est important pour nous dans le tourisme, parce que je vois que je ne suis pas la seule en tourisme, euh, ce qui est important, c'est d'avoir assez de liquidités pour qu'on puisse tenir le coût oui. jusqu'à ce que ça reparte. Euh, ça repartira pas le mois prochain, ça repartira pas euh, en juin, ça c'est sûr. Mais il faut qu'on tienne le coup parce qu'on va, on va couler les uns après les autres si on n'a pas ce, ce support. Mais un support euh, sous forme, comme, comme je dirais, la marge de crédit de 40 000 de, du gouvernement. C'est bien. La... Là, là, Monique, euh, tu as, as, as plusieurs choses, tu as plusieurs choix. Effectivement, euh, le, le, prêt que vous pouvez, le, le prêt que vous pouvez avoir euh, avec les institutions garanties par la BDC de 48, ouais. euh, qui peut vous aider euh, sur votre fonds de roulement, ça c'était une première chose. Ouais. Nous, on vous encourage à 2000% à faire, euh, toutes ces, à faire cette demande. Et puis, il y a aussi, dans un deuxième ou troisième temps, l'aide d'urgence au PME, qui là est un prêt, bon avec un taux préférentiel à 3 3 hein. Oui, mais on, on le sait, malheureusement, ça c'est des, des, des, des, des balises qui nous sont imposées par le gouvernement. Mais d'abord, le fonds de avec la BDC, il ah, faut y aller, il faut, faut que tout le monde fonce là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que le, le, le prêt, c'est très intéressant. De, de, de de, c'est une marge de crédit, donc sans intérêt. Mais ce qu'il y a, tu sais, on est des petites entreprises. Enfin, moi, je suis une petite entreprise. Et euh, j'ai malheureusement tourné au ralenti l'année passée parce que je me suis fait opérer du genou. Donc... Et là, je n'ai pas mes 20 000, mais j'ai 19 700 et quelque chose. Je ne suis même pas admissible pour ces 40 000. Mais si on compte mes 12 derniers mois, « Oui, je suis admissible parce que j'ai plus qu'une masse salariale de 20 000. » Est-ce que tu est est est as postulé, que as postulé? Euh, Non, parce que il faut que tu répondes à toutes les questions et que tu dis « Oui, j'ai eu une masse salariale de, de, de au moins 20 000 et tout ça, mais j'ai eu 19 000 et, et des poussières. » Donc, tu vois, je ne peux pas dire « Oui, je, oui, parce que je mens. » C'est une fausse déclaration. Non, non, bien sûr. Mais ça postule à l'aide d'urgence, PME. Ben, ce n'est pas celle-là, c'est pas 40. Non, non, non, non, hein? non tu as deux choses. Tu as, oui. as le fédéral qui proposait euh, ce, cette, cette, euh, marge de crédit. Cette, cette marge de crédit de 40 000 mm -hmm. sans intérêt. Et là, il y avait une condition de masse salariale qui, au départ, était... À 50 000 et ils l'ont ils abaissé à 20 000. Oui, c'est ça. Ça, c'est le fédéral. Et puis, oui. tu as eu une annonce du provincial avec ce qu'ils appellent l'aide d'urgence au PME. Et ça, c'est un prêt qui est géré par la MRC. Avec euh, qui peut aller jusqu'à 50 000 dollars, avec un taux d'intérêt de 3 De 3 oui. Donc ça ce serait l'inflation. Le... Oh oui. oh, oui. C'est oui. ça. Oui. Et il y a un moratoire les trois premiers mois qui peut s'étendre, etc., etc., Et là, il y a une analyse financière, euh, comment dire, de l'entreprise mmh. faite avant pour pour, pour pour voir si effectivement euh, l'entreprise était solide, ce qui est ce qui mmh. fait ton, ton entreprise. Oui mais il y a ce 3%. Cette aide, cette aide vous êtes à, vous pouvez être admissible à cette aide en, ouais. en fonction de, de, de, de, votre, de votre historique ou des éléments à fournir par rapport mm -hmm. à, ce à, ce, à ce sujet. Ok, merci. Je pense que ton entreprise, Monique, elle, elle est quand même connue. Il y a une certaine aura localement. Donc, je veux dire, tout intérêt à postuler à l'aide d'urgence au PME. Oui, ouais. c'est 3 oui, mais il faut que tu considères que euh, l'inflation, elle est à peu près de 2 et c'est un remboursement qui peut être anticipé. Euh, on ne demande pas forcément des garanties. Euh, voilà, donc c'est ça. Je veux dire, c'est en fonction, je dirais, de, de, de la solidité de l'entreprise, de l'analyse de l'entreprise, qu'on va demander des garanties. On ne va pas en demander. Donc euh, tout intérêt à postuler si tu, pas, si tu peux pas avoir le prêt fédéral à s'adresser et, et faire le, le prêt, euh, de demander l'aide d'urgence. Oui, Là je vois quelqu'un qui dit la masse salariale 20 000 rend les choses difficiles pour le prêt 40 000. C'est ça, c'est ce que je disais aussi. Ouais. Il y a un comité de sélection pour le prêt de la SADC. Ça je ne peux pas vous dire pour le prêt de la SADC. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que pour le prêt de l'aide d'urgence aux PME, qui dépend non pas de la SADC, mais de la MRC, je vous rappelle que la SADC, en fait, fait un peu le même travail que, que nous, mais dépend du fédéral, alors que nous, on dépend du gouvernement provincial. Alors oui, MRC, c'est ça, effectivement. Et il y a un comité de sélection pour ce prêt, qui est composé d'élus. Euh, et les élus, ce que je disais la dernière fois où je faisais le webinaire, euh, donc il y a six élus qui, qui siègent mais euh, l'élu n'a pas droit de vote pour les entreprises qui sont sur son territoire donc euh le, le, le, le, le petit commentaire que je faisais, c'était pas la peine de, comment dire, d'essayer de, de, de faire pression auprès de votre mairesse ou de votre mère, parce que là, d'office, il est exclu, de, de son, il perd son droit de vote quand c'est une entreprise de son territoire, par souci d'équité. Ça, je pense que tout le monde le, tout le, monde le comprend. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires Nassirou, je vois que tu voulais parler. Oui, moi, je voulais ajouter quelque chose à Monique qui vient à l'instant d'intervenir. Ça veut dire que, Monique, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas le budget des caisses, ils peuvent m'envoyer un, ils peuvent me, me le demander avec à mon courriel, peut-être plus en bas, là, je pense que, où je vais les passer plus tard. Donc, je peux vous envoyer le budget des caisses, vous pouvez oui. me faire votre budget des caisses le plus conservateur possible et puis de ce que je comprends en période d'incertitude et autres, et nous on va analyser ça en fonction de votre historique. C'est qu'il faut comprendre l'aide d'urgence, pour les entreprises qui ont au moins une année d'existence, donc ça veut dire que vous avez déjà un historique pour, pour, pour toute entreprise. Donc c'est pour cela, par exemple, quand vous allez commencer nous on demande les 12 prochains mois, donc vous commencez au, à partir du mois d'avril ou demain, donc ça veut dire que vous savez ce que vous avez fait soit en janvier, février, mars, que vous allez l'inscrire et puis euh, essayer de faire vos prévisions à partir du mois d'avril. Donc, euh, vous avez tous les éléments, que ce soit l'encaisse de, de début et aussi par rapport à, à, ce, par rapport à la situation de, de, de votre secteur d'activité spécifique. Moi, ce que je conseille le plus souvent aux promoteurs, c'est de voir des secteurs, dépendamment de leur secteur, et appeler des corporations, par exemple, je sais pour l'industrie touristique, eux, peut-être ils ont des analystes qui aujourd'hui travaillent pour essayer de voir de manière générale la baisse ou l'impact que la COVID-19 aurait sur tel ou tel secteur d'activité. Il y en a qui parlent de 20, 30, 40, jusqu'à 80%. Donc, dépendamment de votre secteur, c'est quelque chose à prendre en considération. Ces conseils des spécialistes ou de ces économistes qui sont dans, dans le secteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, si vous avez des questions sur le budget de caisse, ce que vous pouvez faire, on va le mettre en ligne euh, sur le site de l'AMRC et puis euh, vous voyez le lien. Donc, comme ça, euh, vous pourrez aller le, aller le télécharger. Si vous avez des questions sur le budget de caisse, euh, vous pouvez très bien m'écrire... Euh, ou écrire un assis à la limite, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai le lien. Et puis en fonction des questions que vous avez, euh, si vous voulez un, un, un conseil, une aide, un encadrement, un accompagnement euh, pour bien arriver à, à faire votre budget de quête, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider. Donc euh, n'hésitez pas, l'objectif est vraiment de vous aider au mieux, du mieux possible pour euh, que vous passiez ce, ce, cette crise euh, ben, le mieux possible, autant que faire se peut. Donc, euh, c'est ça, ça que je vous propose. Puis, si vous avez, peu importe la question, écrivez-nous. Nous sommes là pour vous. Euh, Nassirou, peut-être que tu peux mettre la dernière diapositive où il y a nos coordonnées, tu sais, de l'autre de, de l'autre de, de diaporama. Donc, okay. On est vraiment là pour, pour vous aider, pour vous encadrer, pour, pour vous accompagner autant qu'on peut. On ne fait pas des miracles, on n'est malheureusement pas des magiciens. On aimerait bien, mais on fait avec les outils qu'on qu a. Pour, euh, voilà. Donc, euh, s'il n'y a plus de questions, je vais vous, je vous propose de terminer ici. La semaine prochaine, on va faire un autre webinaire. Euh, sur, la, masse sur le, la subvention salariale de 75% et le programme PACM, euh, ou PASM, je ne sais pas comment on le prononce, c'est toujours un peu difficile. Donc euh, là aussi, vous aurez toutes les coordonnées sur la page Facebook de la MRC. Euh, Inscrivez-vous, ça, ça, j'ai ça, ça, fait appel à un cabinet de ressources humaines extérieures qui viendra nous présenter euh, l'ensemble. Euh, ça, peut, ça peut vous aider. Est-ce que la subvention de 10% aussi sera abordée Qu'est-ce que vous entendez par la subvention de 10% Là, vous me. Vous me euh, euh, euh. Ah non, la subvention de 10%, ben, elle, normalement, la, la, les 75% viennent abolir les, les 10%. Mais ce sera abordé. Donc, je vous le dis déjà, c'est mercredi prochain, 11h. Euh, on se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, euh, sur, euh, sur Zoom pour assister à cette, à cette présentation. Je vais vous envoyer aussi un petit... Un petit euh, un, un, un petit sondage de, de, pour connaître votre satisfaction. Si vous avez d'autres idées pour des webinaires, euh, n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos demandes, vos, vos centres d'intérêt. C'est très, très important pour nous, pour qu'on puisse faire des choses qui vous, euh, qui vous conviennent. Voilà, ben moi j'en ai terminé. Il ne me reste plus qu'à remercier Nassirou pour ta belle présentation, tes belles explications. Euh, tu es toujours passionnée de, des finances, on le sait. Euh, et puis, je remercie aussi tout le monde. Et je souhaite à tout le monde une bonne, euh, bonne fin de journée et une bonne, euh, une bonne semaine. Bye tout le monde. À bientôt. Bye.